Pour l'eau, l'électricité, creuser sous terre, mettre le tuyau pour l'eau et l'électricité. Je vous laisse voir ça. Bonne vidéo à vous. Alors l'engin. Alors... Qu'est-ce qu'il y a ouais. sur l'engin? Ça c'est l'engin. Hein? Ouais. Ah ben, euh, une belle petite machine. Hein? Ouais, oui. ça à la main. Oh, dis <tres> C'est impressionnant hein Voilà, c'est par là où passent les eaux grises voilà. jusque là-bas, tout au bout de la rue. Et voici donc euh, la chambre de visite dans laquelle... On se raccorde pour les eaux grises ici arrive l'électricité l'eau et l'électricité par ce tuyau ici et par une tranchée qui a été recouverte déjà et qui va jusqu'à l'entrée de la maison commune merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. les réseaux sociaux et de, sur Instagram et Facebook